Voici une courte vidéo qui vous présente comment faire une copie d'un formulaire Google. Dans le guide de l'enseignant « Quel cellulaire choisir? », vous aurez tous les détails. Il faut d'abord s'inscrire, donc il faut avoir un compte Google. Ensuite, une fois inscrit, vous pourrez cliquer sur le lien qui mène vers le formulaire. Une fois à l'intérieur du formulaire, vous pourrez cliquer sur « Fichier » et créer une copie. Vous aurez alors deux fichiers à l'intérieur de votre propre compte Google. Le premier qui est un formulaire, le deuxième les réponses, qui est une, une sorte de feuille Excel. Vous allez ouvrir le premier document qui est celui avec le petit picto mauve. Une fois à l'intérieur du formulaire, vous aurez l'ensemble des questions auxquelles vos élèves auront à répondre. Vous pourrez cliquer sur « Envoyer ». Vous aurez les options de partage des réseaux sociaux et un lien qui mène, euh, dans le fond, à votre formulaire. Vous pourrez raccourcir l'URL pour que ce soit plus simple et euh, vous pourrez copier ce lien. Enfin, une fois que vos élèves, élèves auront complété le formulaire, il pour, vous pourrez avoir leur réponse en cliquant sur « Réponse ».